Un des éléments qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est avoir de belles relations. Ça se crée en tant qu'individu particulier, mais aussi au niveau des organisations. Et ces relations-là, on peut les créer aussi justement à partir du moment où on a cette capacité de pouvoir communiquer un message, mais on a une capacité à créer une relation. Bienvenue dans le podcast Travailler Autrement, dédié au partage d'expériences d'hommes et de femmes qui ont montré que tout était possible. Découvrez des parcours atypiques, inspirants, indispensables pour construire le monde de demain, et surtout une même aspiration, le bonheur au travail. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Jeannette Martin, applipreneuse et passionnée de communication et fondatrice d'Happiness Society. Elle accompagne les femmes entrepreneurs, conscientes et engagées à créer une marque puissante afin de faire rayonner leur message au plus grand nombre. Nous allons nous poser la question de comment communiquer son message de manière simple et claire. Pour que ce soit compris et perçu de la bonne façon, mais surtout, nous allons nous demander comment communiquer sa propre vérité. Bonjour Mathilde, bonjour Chanel, <rire> merci de me recevoir avec grand plaisir. Écoute, concernant euh, mon parcours, ce qui m'a amené ici, c'est vraiment euh, donc ce qui m'a amené à, à construire Happiness Society, l'entreprise que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment un parallèle et un mélange entre deux thématiques qui m'importent énormément, en fait, qui m'intéressent énormément, à savoir toute la thématique de la communication, donc de manière générale entre les gens, communication entre les organisations, entre les entreprises. Donc, euh, bah, vraiment cette thématique-là de comment est-ce qu'on réussit à communiquer son message de manière simple, claire, pour que ce soit compris et perçu de la bonne façon par l'interlocuteur, quel que soit cet interlocuteur-là, en fait, que ce soit une organisation ou un être humain. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc, euh, j'ai étudié là-dedans. J'ai fait un premier master en communication et publicité, donc équivalent d'une maîtrise. Puis après, ensuite, j'ai enchaîné avec donc, plus l'orientation numérique donc euh, d'un point de vue du marketing numérique et euh, matérialiser ça en fait sur, euh, sur le web. Donc euh, j'étais intéressée là-dedans, j'ai travaillé là-dedans, j'ai étudié là-dedans, j'ai commencé ma carrière professionnelle là-dedans et en parallèle de ça, donc il y a environ bientôt une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au mieux-être. De par mon expérience de vie, euh, j'ai vraiment eu un intérêt pour euh, prendre soin de moi en fait, euh, d'une façon plus consciente, plus bienveillante. Donc euh, j'ai commencé, c'est ça, à à revoir un peu euh, mes priorités et donc euh, le bien-être et le mieux-être a pris de plus en plus de place en fait, dans mon quotidien, dans ma vie, ce qui a fait que même si j'ai continué en parallèle en fait, ma carrière dans les entreprises, que ce soit en agence de publicité, de communication ou chez l'annonceur au sein de direction de communication, etc. Je continuais ça en parallèle mais il y a de ça environ deux ans, ce parallèle ne faisait plus de sens en fait. C'est comme si j'étais sur deux chemins qui étaient parallèles, mais qui ne se touchaient pas. Donc, le chemin du mieux-être, du cheminement personnel, développement de soi, et le chemin professionnel, en fait, la communication du marketing. Donc, c'était deux choses qui étaient en parallèle, qui ne se touchaient pas. Et euh, ça manquait énormément de sens pour moi. Donc, j'ai décidé d'allier les deux. Et euh, c'est comme ça qu'est né, en fait, la Happiness Society. Et comment on a les deux, alors Communication et bien-être. <rire> c'est cool la, la communication bienveillante euh... ouais Ouais. Ben, je dirais que ça part d'une intention, en fait ça part déjà d'une intention de se dire euh, comment est-ce que là où j'en suis aujourd'hui ça me correspond toujours et si ça me correspond plus comment est-ce que je peux aller vers quelque chose qui me correspond mieux même si ça part d'une intention c'est aussi progressif c'est à dire qu'au début j'avais pas comme projet nécessairement de vouloir me lancer à mon compte en entrepreneuriat donc c'est plus le fait que j'ai pas nécessairement trouvé un poste ou une mission qui me correspondait et qui me remplissait de joie vraiment que je me suis décidé à créer et finalement une entité à part entière dans laquelle je puisse m'épanouir complètement. Comment on allie bienveillance, mieux-être et communication Je dirais en fait que ce que j'ai constaté, c'est que la tendance jusqu'à peu, au niveau du marketing et des communications, c'était vraiment de parler d'abord de, de soi en tant qu'entreprise, de parler de, de ce en quoi on est différent des autres, parler de, de à quel point ce qu'on offre est merveilleux, de à quel point ce qu'on offre peut changer euh, la vie de nos euh, clients et de nos consommateurs, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est bon et en même temps qui à mon sens, nécessite un équilibre. Et cet équilibre, il vient dans justement le côté plus bienveillance et bien-être parce qu'avant tout, on a tendance à oublier quand on est au détour des dans l'opérationnel, c'est que ce qu'on crée en tant qu'entreprise, c'est de la valeur pour servir in fine la personne qui, qui recherche ce besoin-là ou qui a besoin de, de notre service ou de notre offre pour arriver à un résultat en fait. Donc, se rappeler en fait de tout défaire le schéma au lieu d'être dans un esprit de compétition, je suis meilleure, plutôt de dire qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je peux vous apporter. C'est un oui. petit peu comme ça ou... En fait, c'est au lieu de parler de soi, en premier, en tant qu'entreprise, de parler d'abord de la personne qu'on veut servir. Et ça, je, je l'ai vu, en fait, dans ma carrière, en fait, à un moment, euh, quand j'étais en entreprise, le discours commençait à changer, le discours des marques commençait à changer. Puis, moi un de mes rôles, c'était de, euh, de former les équipes marketing pour, justement, changer ce message marketing qui, pendant trop longtemps, avait été, en gros, acheter notre produit parce qu'il a telle, telle, telle caractéristique, euh, que c'est le meilleur et, en plus, il a un prix accessible. sauf que quand notre communication porte uniquement sur justement des caractéristiques techniques, financières, c'est pas, à mon sens, ce qui va véritablement créer une connexion et améliorer en fait la relation avec les personnes avec qui on communique, donc euh, nos clients, notre communauté, nos prospects. Et c'est pour ça que l'intérêt de revoir sa communication à l'inverse, et pour moi vraiment euh, ultra pertinent. C'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est quand même qu'on parle de ce qu'on offre à la fin, euh, donc de notre produit ou de notre service. C'est juste que on va commencer par d'abord parler de ce en quoi on peut contribuer à l'autre, en fait, en alliant ça avec notre objectif d'affaires mais effectivement d'avoir cette vision orientée sur l'autre en se disant comment est-ce que je peux servir, comment est-ce que je peux lui apporter de la valeur ajoutée. Un des filtres que je donne, une des questions filtres que je donne à, à mes clientes quand elles sont en rédaction de contenu par exemple, c'est de se poser la question est-ce que ce que j'ai écrit apporte de la valeur à la personne que j'ai identifiée comme étant la clientèle que je veux servir parce que parfois on, on se perd, on pense que c'est pertinent mais ça n'est pas du tout, ça raccompagne de cette problématiques, euh, ou alors on parle justement trop de uniquement notre service euh, ou notre produit et on oublie à la fin de dire en quoi est-ce que ça peut être utile à, à la personne avec laquelle on veut communiquer. Donc, euh, donc ça, c'est une des questions suites. Donc c'est oui le partage, euh, mais c'est aussi juste mettre sur, son focus sur l'autre tout en faisant une communication, euh, je dirais, inside out. Donc euh, ça, c'est le concept de Simon Sinek en fait avec le why Mais alors tout ça, parce qu'en fait souvent quand on est à une entreprise, sur les les vite, il faut vendre, c'est ça qui fait vivre l'entreprise. Comment on eu rapidité et bien-être est-ce que ça peut aller ensemble ou Comment on allait, <rire> rapidité et bien-être Ce que je vois, euh... en fait, c'est produire euh, du contenu de qualité. Mm -hmm. C'est ce que tu invites un petit peu à faire, à dire avec quelle valeur. Est-ce qu'en lisant, on va apprendre quelque chose mm -hmm. en lisant Exactement. Et ça, ça demande un vrai travail en amont, en fait. Ça demande une de réflexion, ça demande de se poser, ça demande du recul dans la vie d'entreprise, ça quand pense on a une équipe dédiée, pas toujours le cas. Comment on a mis tous les deux Je dirais que ça, ça va vraiment dépendre des situations, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de préparation, de recul pour travailler de cette manière-là, parce que ce que ça va demander surtout, c'est de se connaître. Donc, la façon dont j'aborde le les collaborations avec mes clients et les ateliers que j'offre, c'est vraiment sur quels sont tes points forts, toi, en tant qu'entrepreneur, ou si tu as une équipe, quels sont les points forts de ton équipe, quels, quels sont tes points forts, toi, en tant qu'individu, en fait, même si tu es à travers une organisation, ou que tu sois ton propre patron propre patron, c'est quels sont tes points forts parce qu'à partir du moment où tu les connais tu peux communiquer plus facilement et ça va être beaucoup plus fluide pour toi je te donne un exemple, si tu sais que toi t'aimes bien écrire et rédiger tu vas utiliser ce canal là pour pouvoir transmettre ton message de manière beaucoup plus fluide, si tu sais que toi ton canal c'est plutôt la voix t'aimes parler, t'aimes raconter des histoires etc, ben justement tu vas créer soit un podcast, soit des petits audios que tu vas envoyer de temps en temps à ta communauté si t'aimes les vidéos parce que tu es théâtrale ou juste que tu aimes ça tout simplement, mais tu vas utiliser ce canal-là pour euh, transmettre ton message. Donc, en fait, c'est vraiment plus se connaître pour optimiser le canal que tu vas choisir, pour apporter plus de valeur à ta clientèle, oui, tout en faisant en sorte que ce, que ce soit fluide pour toi en fait, que ce soit facile et justement, en général, le recul est important à un moment donné dans la vie d'une organisation, d'une entreprise, d'un entrepreneur. À un moment, c'est important. Donc, soit ce recul a déjà été pris en compte et à ce moment-là, on a une belle lucidité et une belle clarté sur ce qu'on veut apporter en tant qu'entreprise à la société, à, au monde. Et on peut articuler son message justement de manière beaucoup plus facile parce qu'on connaît déjà les directions sur lesquelles, les axes de communication en fait sur lesquels on peut s'appuyer. Soit le travail n'a pas encore été fait et effectivement là ça va être problématique et là on va, on va chercher nos mots et on va pas savoir exactement comment articuler notre message et on va passer beaucoup de temps à réfléchir à un contenu qui aura finalement peu d'impact ou pas autant d'impact que ce qu'on aurait souhaité. Donc, je dirais que le recul, à un moment donné, va être nécessaire. Si le recul a déjà été pris, en général, la communication va être beaucoup plus fluide en fait, et alignée euh, par la suite. L'idée, c'est d'être de, de, dans l'action, donc de rester et de demeurer dans l'action. Et pour rester et demeurer dans l'action, il faut faire quelque chose qui nous met le plus souvent en joie. Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand on applique une méthode ABC, à tout le monde, ça va pas fonctionner parce que tout le monde a des mécanismes différents puis tout le monde va avoir des préférences qui sont différentes. C'est normal, on est tous différents. Donc là, l'idée, c'est plutôt de, de dire, dans cette méthode, tu peux utiliser le A, le B ou le C et tu peux même faire des A1, A2, bref. Tu te crées ta propre méthode, en fait, à travers les outils disponible et euh, de là ça va t'apporter justement plus de joie à le faire, donc tu vas pas, au lieu de te dire, oh là là, faut encore que je travaille sur ma stratégie de communication ou faut encore que je crée mon contenu ou ah oui, faut encore que je fasse un live sur Facebook, j'avais oublié de quoi je veux parler, mais au lieu d'être dans cet état d'esprit là, ça va être plutôt l'inverse parce que tu auras ah privilégier un canal qui te correspond, sur lequel tu as, as plus de joie à, à communiquer et aussi, à partir du moment où ton message est fluide et où ton message est aligné et où ton message résonne avec ton cœur et tes valeurs, tu vas avoir beaucoup plus de joie à vouloir transmettre ton message parce que, in fine, ce que tu veux, c'est apporter une différence et contribuer à ton niveau, à rendre la société meilleure ou peu importe la différence que tu as envie de faire dans la société. Et ça, ça se joue aussi bien en tant qu'entrepreneur que dans les équipes, en fait, au sein d'organisations parce que à mon sens, les organisations au niveau du recrutement, qui était mieux placé que moi pour, le, pour, pour en parler, mais le, le « why » de Simon Sinek notamment s'applique à toutes les organisations, y compris dans le recrutement. Donc à partir du moment où on va avoir une équipe ou des collaborateurs ou des partenaires qui sont engagés et qui résonnent avec notre mission, euh, et eux aussi vont avoir plus de joie en fait, à, à communiquer notre message et à contribuer à diffuser euh, à la société. C'est vraiment une invitation à définir ses valeurs et s'en trouver des personnes. Et toi tu as tu, tu accompagnes principalement les femmes c'est d'un cas. Oui. Pourquoi les femmes À l'origine, enfin, c'était uniquement les entrepreneurs du mieux-être. Puis, en fait, ce que j'ai remarqué, tout simplement, quand moi aussi j'ai fait le travail pour mon entreprise de définir en fait, la, la clientèle avec laquelle je voulais travailler, etc., qu'au niveau des valeurs, au niveau du comportement, au niveau de, du style en fait, de, de communication, de l'impact que, que, que cette clientèle voulait avoir, etc., 90% de ces personnes-là sont des femmes. Donc, ça s'est fait en fait assez naturellement. Euh, puis après, d'un point de vue personnel, je trouve qu'on a besoin d'une sororité en fait entre femmes et que d'un point de vue général dans la vie de tous les jours, mais ça se... Ça résonne en fait, ça fait écho quand on est dans le monde des affaires aussi. À la place d'avoir une collaboration entre femmes, on va souvent avoir une compétition entre femmes. En fait, Valérie de Moment Sacré qui disait à un moment que justement on parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais on parle très peu des violences faites entre femmes, alors que c'est très présent et que ça existe. Et pourquoi ton avis c'est très présent dans les entreprises Pourquoi il n'y a pas cette bienveillance entre les femmes ben, Une entreprise représente juste un, un reflet de la société. Donc euh, c'est un c'est un problème qui sort de l'entre du cadre simple de l'entreprise. Donc c'est juste que on va avoir tendance à être mis en compétition plutôt que à se dire qu'on peut juste s'élever les unes les autres. Puis on va avoir tendance à voir les autres femmes comme des menaces au lieu de se dire qu'en fait ça, on peut juste s'entraider encore une fois. Je dirais que ça vient de plein de facteurs puis ça pourrait être en soi <rire> l'épisode de, de L'épisode d'un podcast en tant que tel, mais c'est plus que. C'est un vrai sujet, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont connu ça. Oui, ouais, bah c'est sûr, puis c'est pour ça que justement. Euh un des axes c'est de, de démystifier ça et de commencer à faire l'inverse en fait et de dire que non seulement ça existe le fait que de le reconnaître c'est déjà une étape en fait euh, justement pour en prendre conscience puis ensuite de dire que ça existe et tu n'es pas obligé de euh, rester dans cette voie quand tu as toujours euh, appris ou peut-être que dans laquelle tu étais par défaut. Et je en fait. pense qu'on s'en rend pas compte des fois c'est des violences invisibles on a des comportements de compétition mm -hmm. parce que des petites on est dans un rapport de compétition par rapport à la beauté ou dans la comparaison. Et donc euh, inconsciemment, on se retrouve mm -hmm. être pas si bienveillante que ça. À travers Athena Society, on travaille sur le savoir-faire, l'expertise, mais aussi beaucoup sur le savoir-être parce que c'est essentiel en fait de travailler les deux pour avoir le succès qu'on veut en fait en affaire en entreprise. Et justement au niveau du savoir-être, un des axes principaux c'est de se dire que justement cette bienveillance, si on se l'accorde pas à soi, ça va être très difficile d'aller l'accorder à quelqu'un d'autre, y compris à notre clientèle. Aussi bien à si on donne des services ou qu'on offre un produit, et dans, dans notre communication aussi. Donc en fait, j'aborde parfois l'idée qu'à travers la communication, il y a une sorte de guérison en fait, qui s'effectue aussi. C'est pour ça que le fait de définir, vraiment de prendre ce temps d'arrêt pour définir exactement ce qui résonne en nous aujourd'hui, ce qui fait du sens pour nous, comment est-ce qu'on peut le manifester dans notre vie, comment est-ce qu'on peut le manifester à travers notre projet d'affaires, à travers notre entreprise ou à travers... Notre travail de tous les jours dans une entreprise. Comment est-ce qu'on peut amener ce sens-là à tous les jours dans notre quotidien C'est la première étape pour se reconnecter justement et avoir plus de bienveillance envers soi. Parce que c'est vraiment, c'est juste et vouloir le bien en fait. Donc vouloir son propre bien, et puis vouloir son propre bien, ça passe à travers ça. Mais il y a aussi oser prendre la parole. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est difficile pour les femmes en particulier Oui, oser prendre sa place. Oui, alors en fait, oser prendre sa place, mais il y a beaucoup plus de femmes hein, qui œuvrent dans les domaines du marketing et de la communication. Oui, mais est-ce qu'elles sont à leur compte en tant qu'entrepreneur, là, peut-être que tu as une un petit peu différente. Quand on est derrière une entreprise, on est un petit peu caché, pardon. alors que là, on parle à son nom. Mais ça va dépendre, en fait. Ça va vraiment dépendre, mais je dirais que oui, c'est évident qu'il y a une... Pas, pas chez tout le monde, ça va encore une fois dépendre des gens, des personnalités de chacun, mais je dirais qu'il y a quand même euh, un courant qui nous a dit depuis très jeune que justement, oser déranger, oser s'affirmer oser prendre la parole oser prendre sa place oser être vulnérable c'est pas admis en fait en affaire puis une autre chose que j'ai constatée c'est que il y a certaines femmes qui vont... Puis pour le coup, je, je dis ça avec énormément de bienveillance parce que parfois, ce n'est pas conscient. Puis je pense que moi, j'ai clairement suivi ces codes-là aussi pendant longtemps. Et je pense que je continue parfois encore à les suivre parce que c'est très difficile de s'en délaisser. Mais il y, a, il y a certaines femmes, dont moi donc, y compris, qui vont intégrer des codes masculins, en fait, dans la façon de faire des affaires. Pourquoi euh, mais c'est-à-dire être très euh, dans le « yang ». Hein, donc, l'énergie masculine qui va être vraiment... Euh, dans l'action. Oui, mais être dans l'action, c'est une bonne chose. Euh, c'est juste que c'est être dans l'action tout en étant soi, en fait. Donc, être dans l'action, ça ne veut, veut vraiment pas dire la même chose pour chacun. Et ça, c'est super important parce qu'on a justement tendance à se comparer tout le temps, encore plus quand on est entrepreneur, je pense. Et, et parfois, on se dit, oh là là, mais j'ai vu que telle personne est arrivée là en tant de temps, alors que moi, ça fait deux fois plus de temps que j'essaye d'arriver là et j'en suis pas encore là. Et en fait, cette comparaison peut avoir des effets néfastes, c'est évident. Et, euh, et c'est bon de faire de la veille concurrentielle, mais juste de se garder des moments en fait, de veille uniquement. Et de faire ça avec un recul objectif. Et de se dire, ok, il y a ça qui marche, ça qui marche pas chez euh, tel concurrent. Puis y a, ça qui marche, ça qui marche pas. Donc garder un esprit plus objectif et en même temps se rappeler que chacun évolue à son propre rythme et que ça c'est essentiel pour rester aligné à sa propre direction. En fait. Parce que parfois c'est tentant de se dire « Ah oui, ce que j'ai fait ne marche pas, je vais aller faire ce que la fille qui est à côté fait. » Sauf qu'en fait ce qu'on fait ne marche pas, euh, peut-être parce qu'on ne l'a pas fait depuis assez longtemps, donc il euh, faut avoir le temps de prendre des résultats. Ou peut-être qu'il y a des optimisations à faire, des ajustements, mais ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement changer de direction qui allait prendre la direction de quelqu'un d'autre. Ouais, que des fois il y a des blocages personnels, des peurs qui sont présentes. C'est du développement personnel, mais visant les identifier. Effectivement, tu as dit bah, que la communication, elle ne soit plus qu'elle te représente. Il y a tout ce travail intérieur à faire. Oui, exactement. C'est vraiment, vraiment, vraiment inside out, en fait. Donc au niveau de la communication, c'est important de définir son why. Donc c'est sa raison d'être, sa, sa, sa croyance ultime, puis tu sais, si on va, tu sais, ensuite tu as le why, tu as le comment et le quoi, donc de définir son pourquoi, sa raison ultime, ce qui, son aspiration profonde, ce qui fait qu'on a cette action de vouloir créer quelque chose et contribuer à quelque chose, définir le comment qui va être lié à ton why, puis ensuite le quoi, le service que tout le monde connaît, mais donc partir en fait du cœur vraiment, du why, de, de ce qui nous motive et nous anime tous les jours pour ensuite décliner sa communication tout en gardant en tête de servir l'autre. C'est vraiment ça. Donc, vraiment savoir, même si on est une grosse structure ou une petite structure, eh ben, qui on est en fait Qui on est Est-ce qu'on est aligné Qu'est-ce qu'on a envie de partager mmh, Exactement, parce qu'en en fait, sur le, sur le niveau du service, sur le niveau du produit, de l'offre, le quoi, c'est très difficile de se distinguer à ce niveau-là parce qu'il euh, y a beaucoup d'innovation et euh, quand bien même on va réussir à être le meilleur pendant un temps, on va on va nous détrôner c'est certain. Donc euh, juste investir sur le quoi c'est très difficile en tant qu'entreprise puis c'est pas une stratégie qui va être pérenne parce que justement il va y avoir toujours des nouveaux concurrents ou des nouveaux produits qui vont être développés des nouveaux services et à ce moment-là, notre clientèle va partir parce qu'il n'y aura pas d'attachement relationnel, il n'y aura pas de relation. Ce sera juste euh, une raison logique qui aura fait que la décision d'achat aura été vers eux et non pas vers euh, une autre entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important d'ajouter justement cette notion d'unicité qui est liée effectivement au pourquoi pour rejoindre en fait une clientèle qui va être euh, vraiment euh, mais alignée en fait avec les valeurs, avec la mission, avec la différence que l'entreprise veut faire dans, dans le monde. Et c'est comme ça en fait qu'on va se créer une Communauté qui va être engagée et, et en même temps qui va être beaucoup plus loyale et fidèle, donc qui, qui va beaucoup moins aller voir une autre entreprise pour acheter le même type de, de service parce qu'elle se sera identifiée et elle aura connecté avec l'entreprise initiale. Donc toi, pour toi, l'entreprise de demain, l'enjeu de demain dans la communication, c'est être dans la vérité Oui, alors je dirais que l'entreprise de demain ça doit être articulé autour de la vérité. La vérité, je ne sais pas vraiment ce que c'est parce que c'est tellement subjectif aux yeux de, de chaque individu. Mais effectivement, si je reformule, les au niveau de la vérité, ce serait plus communiquer sa propre vérité. En fait. Donc ce qui sonne vrai pour soi, à l'instant T, au moment où je communique, sachant que ça peut évoluer aussi dans le temps, puis que demain ce sera pas nécessairement la même vérité que ce que tu auras ressenti aujourd'hui. Mais effectivement, se baser sur ce qui sonne vrai pour soi aujourd'hui pour communiquer, puis aussi garder cette vision hein, qu'on a en tête en fait de manière plus euh, je dirais, moyen long terme, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre parce que dans notre à l'opérationnel au quotidien, c'est c'est compliqué hein, en fait de euh, de toujours de prendre du recul justement puis de sortir de son quotidien, mais raisonner avec sa vérité et en même temps sa vérité aussi de, dans l'avenir en fait. Et toi dans tes expériences professionnelles, tu trouvais qu'il y avait trop une vision court terme sur le terrain Je dirais que de facto, à un moment donné, on perd de vue la vision long terme en fait. Ça arrive euh, de manière cyclique et donc on a besoin de se rappeler pourquoi on fait ça et ça, ça arrive dans des grandes structures ou en tant qu'entrepreneur ça arrive à tout le monde en fait de se déconnecter de euh, attends, voir une minute, pourquoi est-ce que je suis ici à quoi je contribue, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien est-ce que je suis vraiment à ma place et heureuse dans ce que je fais si c'est des questions qu'on peut se poser hein, en tant que salarié ou à son compte, c'est vraiment euh, des questions qui sont, qui sont essentielles et qui reviennent justement parce que de facto, dans notre quotidien, dans l'opérationnel on se déconnecte, on a plein de choses à gérer on a une, une liste de tâches qui, qui s'allonge et on oublie en fait, on perd le cap parce que justement on est dans la gestion quotidienne. Je vraiment s'interroger sur quel est le sens de mes actions. Et si je te demande, de travailler autrement, ça évoque quoi Travailler autrement, euh, tu sais pour moi travailler autrement c'est travailler selon sa propre définition de ce qui est vrai pour soi. Donc pour moi c'est autrement vis-à-vis -vis de ce qui est communément accepté largement dans notre société aujourd'hui. Mais c'est aussi, c'est ça, être, être à l'écoute de soi avant tout, en fait. Puis ça, c'est ouais, pas mal une des bases de, <rire> pour moi de travailler autrement. Et aujourd'hui, le fait que tu as ta structure, est-ce que tu es épanouie dans ce que tu fais et Comment tu te sens euh, Je dirais que c'est très... Euh, je me sens bien. Je me sens bien. Et en même temps, euh, comme dans toutes les phases de la vie, il y a des, il y a des aléas, puis il y a des hauts et des bas, donc, c'est euh, vraiment cette notion de cycle, en fait, de savoir que dans le cycle, il y a des périodes hautes, puis il y a des périodes bases, puis euh, d'accepter ça, puis d'être OK avec ça. Puis surtout, de comprendre ça, ça permet de, de s'outiller pour plus facilement accueillir les moments plus bas, en fait, les moments où ça va moins. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu pourrais revenir à une petite salariée Je sais pas. Euh, je sais pas. Je sais pas de quoi demain sera fait. Ce que je sais, c'est que... Un des piliers sur lequel je ne pourrais absolument pas revenir aujourd'hui, c'est de faire des compromis sur mes valeurs. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi les valeurs importantes pour toi Une des valeurs essentielles, c'est la bienveillance, justement. C'est vraiment la bienveillance, c'est-à-dire que c'est vouloir le bien de l'autre et son autonomie, c'est... Euh, Jasmin Roy, je pense qu'il disait ça euh, à l'événement euh, « J'ai enchanté le monde », je pense. Et j'ai trouvé ça pertinent parce que c'est vraiment ça. C'est Oui, c'est vouloir le bien et en même temps... Que l'autre euh, devienne autonome aussi. Donc c'est pas vouloir le bien, c'est-à-dire faire à la place de l'autre. C'est vraiment vouloir son bien et en même temps voilà si au besoin il rend le rendre responsable, etc. Mais donc la bienveillance, c'est sûr que pour moi c'est un, un fondement. C'est-à-dire que et puis ça c'est très palpable dans les. Je trouve c'est on le sent très vite si on est dans un univers bienveillant ou neutre ou euh, malveillant le cas échéant. Parce que les gens vont vouloir te soutenir, ils vont être là pour t'écouter, ils vont vouloir te former. C'est si une en entreprise, ils vont vouloir développer tes compétences. Ton manager va vouloir Yeah. De, de permettre d'évoluer donc c'est vraiment orienté justement sur l'autre puis sur son bien et non pas sur soi et ses propres peurs et ses menaces etc donc pour moi la bienveillance par exemple c'est un des Fondamental. Ah ouais, oui c'est sûr je pourrais pas je pourrais pas faire de compromis dessus <rire> et moi je me posais la question aujourd'hui tu parles de communication communication bienveillante aujourd'hui on a alors voilà c'est pas si longtemps que ça en fait les réseaux sociaux si on regarde bien on est à une abondance de d'informations comment on trouve sa place dedans et comment on arrive à le juste de Voilà, entre publier énormément, publier de qualité, être quand même présent, ne pas être présent. C'est une excellente question. Je pense que, encore une fois, l'essentiel c'est de s'écouter, donc c'est-à-dire de ne pas nécessairement regarder euh, ce que font les autres pour se décider à euh, faire de la veille encore une fois je l'ai dit mais le laisser dans la catégorie veille et pas faire ça, et pas faire quelque chose juste parce que le voisin le fait et qu'on a l'impression que ça fonctionne pour lui donc, ça c'est la première chose, puis j'ai cette, cette image en tête de deux petits bonhommes qui sont dans une euh, grotte en train de creuser et euh, en fait eux voient pas ce qu'ils creusent mais nous on voit en fait ce qu'il y a sous la terre et en fait on a un petit bonhomme qui qui tombe sur une pierre précieuse et donc tu as l'autre petit bonhomme qui voit ça et qui est super jaloux et tout ça et en fait qui va aller euh, essayer d'aller chercher cette pierre là qui est la pierre de son voisin sauf qu'en fait ce que lui ne voit pas mais que nous, on voit parce que sur le dessin, on le voit. C'est que s'il avait continué à, à creuser juste un centimètre ou deux centimètres de plus, il aurait eu une abondance de pierres précieuses. Donc, ça tu sais, c'est juste pour dire ce qui est visible dans l'entreprise concurrente ou chez les voisins. En fait, ça a peu de sens véritable parce qu'il nous manque énormément d'informations pour donner du sens à ça. Donc ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est s'écouter, c'est-à-dire euh, respecter son propre rythme. Euh, encore une fois, si on trouve le bon canal, si on trouve le bon message qu'on veut contribuer, peut-être qu'on va vouloir communiquer de manière plus régulière. Ceci étant dit, la, la question de la pertinence va quand même être <rire> importante parce que comme tu l'as dit, il y a énormément de contenus qui sont publiés à tous les jours. Je pense que, je, je crois que j'avais vu une étude du style que sur Facebook en 2018, il y avait peut-être 510 000 commentaires à chaque minute. Et ça, c'était en 2018. Donc, on peut imaginer que ça a encore énormément évolué. Donc, c'est sûr que pour justement attirer l'attention dans cette marée d'informations, ça va être important de créer un contenu qui va être particulièrement pertinent. Et la pertinence, on va l'avoir en connectant avec le cœur, donc en rejoignant une clientèle qui véritablement correspond à celle qu'on veut rejoindre, donc qui s'accorde avec nos valeurs, qui rejoint notre vision, qui veut contribuer aussi à matérialiser notre mission en tant qu'entreprise. Et aussi, ce que je recommande, c'est pas nécessairement de poster tous les jours. En fait, donc je sais que c'est contre-tendance de pas mal tout ce, que les <rire> tout ce que les gens disent en communication et marketing, mais j'assume clairement mon point, puis je l'incarne aussi à travers Rapidna Society. C'est-à-dire que privilégier la qualité versus la quantité. Alors, donc si naturellement tu as envie de partager tous les jours, c'est parfait et puis fais-le, c'est merveilleux. Mais si naturellement tu vas avoir tendance à partager moins souvent, mais à ce moment-là, respecte ton rythme. Puis peut-être que petit à petit tu vas avoir envie de partager plus souvent ou de partager de différentes façons à chaque fois, donc c'est vraiment s'écouter puis ensuite aller vers des actions qui sont alignées. Là, je l'entends quand tu es ta propre responsable, ta propre chef, et quand tu es dans une organisation où ouais. tu es face à des... Et ça va dépendre en fait à ce moment-là quel poste tu as puis quelle responsabilité tu as vis-à-vis -vis de ce poste. Si tu es dans un univers bienveillant, c'est fort probable que la personne, même si tu es dans une équipe et que c'est toi qui es en, en charge les, les réseaux sociaux de l'entreprise, et la directrice ou le directeur de la communication, te, te dis comment faire ton poste, ça me paraîtrait un petit peu mais et en tout cas, c'est possible mais si, si, si, si dans ce cas-là, on te dit quoi faire et que tu as peu de, de marge c'est sûr que là, ça va être une situation un peu plus délicate donc là, ça va être peut-être d'éduquer et puis voir qu'il y a différentes possibilités ceci étant dit, es dans un univers bienveillant le point c'est d'essayer de, et de tester les résultats à la fin vont parler d'eux-mêmes si on fait des publications à tous les jours mais qu'il euh, y a peu d'interactions parce que le contenu va être moins pertinent alors que si on poste peut-être moins souvent, moins régulièrement mais moins souvent, mais un contenu plus pertinent qui génère plus d'interactions. Mais peut-être que c'est à privilégier en fait les interactions versus le, le nombre de contenus publiés. Et toi, le, tu m'as parlé de travailler autrement, c'est être ami avec soi. Comment tu vois le, le monde de travail de, de demain, le monde de travail idéal Comment je le vois ou... ouais, le, le, là on est dans une transformation des façons de travailler ensemble. On parle de plus en plus de bien-être au travail. Comment tu vois, toi, le, le monde de travail idéal Alors, idéal, c'est pour moi un monde dans lequel chaque personne se sent véritablement bien et à sa place dans ses missions au quotidien. Puis, il retire de la gratification et à de la reconnaissance pour son travail. Donc véritablement, c'est ça. Puis, ce que je, ce que je constate, c'est que de plus en plus, de toute façon, les priorités des salariés pour trouver une entreprise changent. Donc, c'est-à-dire que quand je parlais des caractéristiques purement techniques ou financières pour une marque et pour un produit, c'est exactement la même chose qui se passe euh, d'un point de vue euh, des ressources, dans le sens où le salaire ne va plus être le seul une, élément en fait, décisif et, et donc les considérations financières vont être importantes. Mais ça ne va pas être nécessairement l'élément principal. Et ça c'est quand même, je trouve, assez incroyable que ça se produise, c'est qu'il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer et si ce n'est pas le salaire, c'est le bien-être en fait. Qui va être une des notions essentielles. Parce que, comme je le dis, on veut tous être heureux. C'est normal, c'est humain. C'est quelque chose qui est partagé par tous les êtres humains. Et je pense même par tous les êtres vivants. Mais donc, le monde de demain, pour moi, ce serait ça. Ce serait un, un monde dans lequel chacun contribue et épanouit et à travers la, sa mission au quotidien. Et après, j'ai le feeling que de plus en plus, il va y avoir des postes qui vont être autonomes, en fait. que il va y avoir une tendance que les gens vont vouloir être de plus en plus vont vouloir créer par eux-mêmes leur propre poste. Il y aura de plus en plus de travailleurs au Oui, je pense. Particulièrement si les entreprises ne s'adaptent pas à cette notion essentielle de bienveillance et de bien-être au travail. Si ça n'est pas pris en compte suffisamment, la conséquence va être que la plupart des nouveaux talents qui sont en recherche de ça, vont soit aller vers les quelques entreprises qui le considèrent véritablement, soit créer leur propre poste en, fait, en intégrant ce concept. C'est plutôt positif alors de dire euh, le bien-être et l'importance de se respecter moins. Peut-être que ça va aussi avec l'environnement. Quand on se respecte soi, on, on respecte davantage notre environnement. Est-ce que toi, il y a des, une citation ou quelqu'un qui t'inspire il y a plein de gens qui m'inspirent. Mais euh, une citation euh, que j'aime tout particulièrement en ce moment, c'est une citation en anglais. Je suis tombée dessus vraiment par hasard, euh, je crois que la femme qui dit ça, ça s'appelle Tara, je me rappelle même plus au final de C'est Your power in the world comes from the power in your heart. Donc le, le pouvoir que tu as dans le monde, la puissance que, que tu as dans le monde vient de la puissance. De ton cœur. Puis euh, je trouve ça super inspirant parce que c'est. en a tendance justement à oublier quand on est dans le dé on veut absolument être dans l'action, donc être à l'extérieur, être vraiment orienté ses actions vers l'extérieur, etc. Mais on oublie que notre fuel, notre essence, ce qui nous permet voilà, de, de vivre au quotidien, ça, ça vient de, de notre cœur et pas seulement d'un point de vue mécanique et physique, c'est aussi d'un point de vue vraiment plus holistique, donc qui nous motive aussi au niveau de notre esprit. L'idée, c'est vraiment. C'est vraiment une invitation à revenir vers soi, puis d'être aligné pour pouvoir mieux communiquer, mieux partager et puis mieux se comprendre. C'est une invitation à, à s'écouter pour vraiment s'aligner, être en mesure de d'avoir de la clarté sur la façon dont on veut contribuer et réussir à communiquer pour mieux servir la clientèle que l'on souhaite. Super, merci beaucoup pour ton partage. Et avec grand plaisir, Merci à vous tous pour votre écoute et surtout un grand merci à Chema pour son partage.